Je m'appelle Marisa Zapéré, je suis la conjointe du chef d'entreprise. Je n'étais pas dans la vente auparavant, donc je l'ai rejoint au sein de l'entreprise et c'est là où j'ai acquis mon expérience. Euh, parallèlement à ça, j'essaie d'enrichir euh, tout mon vécu professionnel par le biais de diverses formations. Donc la vente, mais aussi j'ai fait des formations en marketing. Euh, j'ai terminé une formation de quasiment trois ans à la chambre des métiers à Morlaix qui s'appelle l'ADEA, c'est assistant de direction d'entreprise artisanale. Parce qu'il est vrai que notre métier ne consiste pas uniquement à la vente, mais aussi à tout ce qui est à côté, tout ce qui est administratif. Et nous essayons au fur et à mesure d'enrichir tout notre rayon de vente et d'enrichir tous nos domaines. On approvisionne, on met les produits en vente, on conseille les clients, on les oriente vers différents produits. Il y a aussi mais, beaucoup de nettoyage. Et après, par le biais de différents stages, on essaie de voir ce qui est tendance dans le vent pour enrichir tout notre rayon. Par exemple, depuis quelques mois, il s'agit du, du rayon traiteur. Et nous avons fait, il y a quelques mois de ça, une formation interne en sandwich. Euh, tous les étés, nous recrutons du personnel en plus. Euh, je ne vois pas simplement les diplômes, mais plutôt la pratique. On passe un peu de moments avec les nouvelles personnes et voir comment ça se passe. Pour travailler en vente, c'est vrai qu'il ne faut pas être réservé, il faut être ouvert, avoir envie d'aller vers les autres. Delta truistes aussi pour les conseillers. C'est vrai que c'est de la vente, mais en même temps, comme je disais, il y a un relationnel fort qui s'installe avec la clientèle. Ce sont des gens que l'on voit tous les jours. L'année dernière, j'étais en boulangerie, en apprentissage. Donc euh, j'ai occupé plus le faire le pétrin et les pâtes. Et le chef venait ici euh, cuire. Et maintenant en pâtisserie, ben, je fais un peu de tout. Je touche vraiment à tout. Euh. Ben là on est en train de faire les bûches. Euh. Et cet été j'ai fait un peu tous les gâteaux à ben, de, base de fruits de saison. Les fraises, framboises. Euh. Ouais, j'ai fait une euh, troisième générale en, dans un collège. Et après je suis parti en, en formation à l'IFAC à Brest, en CAP. Il ben, faut être un peu courageux pour se lever à... 2 heures pas possible la nuit. Et là, je fais 6h30, midi, 1h jusqu'à 2h30, 3h à peu près. Et en boulangerie, je faisais 5h, midi. À l'école, on fait surtout des petites quantités. C'est juste pour nous apprendre les bases ben, de la pâte à choux, du feuilletage, des croissants. C'est vraiment des très petites quantités. Et ici, on apprend à faire ben, du gros en plus grande quantité, mais en faisant. Ben... À l'école, c'est plus la qualité qui compte que la quantité. Ici bah, la qualité compte aussi mais il faut en faire beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. Il ne faut pas avoir peur de bouger non plus, euh, pas rester euh, dans un coin. Dans la, la e pas avoir peur d'aller haute part en France ou dans ouais, le monde. Euh, sais, temps, hein. Parce qu'après bah, la cuisine et le, bah, le savoir-faire français est vachement réputé partout dans le monde. Musique. Donc on est une entreprise artisanale, on est ben, 10 personnes, il y a deux boulangers, un pâtissier, trois apprentis plus les vendeuses. La journée, ben, les boulangers commencent vers 2, 2h, 3h du matin, ils finissent à 10h. Les pâtissiers, arrivent vers euh, 6h30. Ils font la, la matinée, une partie de l'après-midi. on est ouvert 6 jours sur 7. Et pendant l'été, on est ouvert tous les jours. Donc ici c'est une commune touristique. Donc pendant l'été, on.. On double, euh, double, double la production et on prend un pâtissier en plus et un boulanger. Là on cuit ce matin, il y aura encore une cuisson tout à l'heure après-midi. Ça te permet d'avoir du pain chaud et pour euh, toute la journée. Il bah, faut un peu d'endurance, vous faut se lever tôt le matin, il <coughs> faut aimer se lever tôt. <rire> après, euh, bon, c'est assez fait. Enfin, physique, il faut porter les sacs comme aussi. Il y, y a tous les sacs. Enfin, la farine est en sac de 25 kg maintenant, donc ça va. C'est moins lourd qu'avant, c'était 50, donc euh, c'est donc surtout ça, un peu d'endurance. Puis il faut aimer, aimer travailler, euh, c'est des horaires atypiques qu'on a presque, par, euh, par rapport aux autres métiers. Hein, le boulanger, je vois, il est venu à 2h30, 3h du matin, il a fini à 9h, donc euh, mais bon, autre chose, il ne ferait jamais, lui, c'est ça qu'il veut faire. Donc, euh, après, il faut travailler certains jours du week-end, donc après, bon, pendant les fêtes, puis après, ça dépend du boulangeries. Hein. Est-ce que vous trouvez des avantages ou inconvénients à votre métier Les avantages, oui, bah nous on finit à peu près à l'heure qu'on veut. On, train, on travaille pas l'heure comme on n'a pas des horaires à imposer, on commence plus ou moins quand on veut. Donc, euh, après les inconvénients, c'est sûr qu'on profite peut, moins peut-être de la vie familiale, des enfants, on travaille le week-end, ou le dimanche on est a, on au boulot. Euh, bon après c'est bon, une organisation. Hein, mais bon après, on ville, la certaines boulangeries ils sont fermé le dimanche, ça dépend, de, ça dépend où exercer le métier de boulanger. Après, euh, tout simplement, hein. si c'est en grande surface, si c'est en ville, si c'est à la campagne. Euh... Il y a de tout ce qui veut faire boulanger, il peut, trouver, il peut travailler le week-end, il peut travailler dans la semaine, il peut travailler nuit, il peut travailler dans la journée. Euh... Ça dépend où il trouve sa place, c'est tout.